On va voir comment optimiser le réglage, le paramétrage d'une page Facebook et non pas d'un profil. Je clique sur le triangle, je vais voir ma page, et je clique sur le bouton paramètres en haut droite. Allez, on y va. Visibilité de la page, elle est publiée, oui, on pourrait la mettre, bon pas publiée en attendant, pourquoi pas d'aller publier, vérification de la page, on l'a vu dans notre tuto, ce qui permet d'avoir cette partie ici, le petit V, page vérifiée, paramétrage, publication des visiteurs, tout le monde peut publier sur la page, alors qu'est-ce que je peux avoir, autoriser les visiteurs à publier, autoriser, réviser les publications d'un tiers, alors, je préfère réviser éventuellement, donc ça fait que c'est que moi qui peux voir, enfin valider, donc là-dessus, je laisse comme ça. Audience, du fil d'actualité. Donc en fait, la possibilité de finir clique section modifiée. Identification. Alors, identification de cette page. Les personnes peuvent identifier ma page. Oui, évidemment. Le lieu de la page et des décors. D'autres personnes peuvent utiliser le lieu de ma page. Le lieu de ma page dans les décors de la vidéo. Restrictions liées au pays, la page est visible pour tous, bien évidemment, pour tous les pays. J'ai pas de restrictions par rapport à l'âge, par rapport au thème de mon métier. Modération, j'ai bloqué aucun mot sur ma page, ça pourrait être des gros mots ou des choses comme ça. J'ai pas mis de filtre jour, jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis, mais je peux en rajouter. Euh, choisissez si votre page sera recommandée à d'autres. Modifier. Et je mets Inclure, Flash comet pour recommander. Mise à jour de la page, je sais pas ce que c'est. Publier en plusieurs langues, j'ai laissé par défaut. Traduire automatiquement, j'ai laissé par défaut. Le classement des commentaires, j'ai laissé par défaut. La diffusion du contenu, le téléchargement que je mets sur la page est autorisé. Euh, télécharger la page, pourquoi pas je vais laisser comme ça en fait euh, je laissais par défaut. Fusionner les pages, ça c'est si jamais vous avez plusieurs pages pro et puis bah, pour une raison obscure vous avez des doublons et vous pouvez fusionner plusieurs pages professionnelles pour en faire qu'une seule. Et puis le jour où vous en avez marre, vous cliquez sur supprimer la page. Attention, vous perdez tous les j'aime. Donc si vous ne voulez plus revenir en arrière, supprimer et supprimer. Si je clique maintenant sur Messagerie. Il y a les paramètres que vous n'êtes pas censé toucher qui, qui en fait permettent de régler vos systèmes de messagerie et le droit en tout cas Messager. Attribution des publications. J'ai publié en tant que Flash Comet et comme ma page est associée à une page de profil, euh, je pourrais dire que c'est André de Bézieux qui écrit, dessus, mais j'ai laissé je peux mettre en fait euh, par défaut mais c'est pas définitif parce que si je veux je peux modifier ce réglage quand j'écris quand sur le mur les notifications alors là moi j'ai tout désactivé parce que j'en ai marre sur la page de recevoir des bing bing ding, des messages en tous les sens donc en fait je vais même désactiver ici voilà comme ça euh, j'ai tellement de messages et activations entre le téléphone et le message que j'ai désactiver. même sur facebook de place sur facebook je laisse hein, évidemment plateforme messenger en fait juste il vérifie que ça soit branché rôle de la page ça c'est important vous pouvez rajouter des personnes administrateurs sur votre page en supposant que dans votre entreprise vous soyez plusieurs à travailler donc je vais supposer que mon camarade bruno Bruno héros, soit mon associé à ce moment là je rajoute le, son nom ici je le mets pas comme éditeur mais comme administrateur et si je l'ajoute il peut avoir son site euh, enfin il peut avoir mon site Facebook en administration donc à partir de maintenant le fameux Bruno peut se connecter et modifier, supprimer, faire ce qu'il veut sur mon site. Il faut faire bien attention. On a vu qu'il y a plusieurs niveaux de gestion. Donc, bien évidemment, c'est un essai. Donc, ce que je vais faire, je clique sur modifier et je clique sur supprimer. Voilà. Et je reste le seul administrateur. Mais on était sur les... Je voudrais connaître la liste des personnes qui aiment ma page, pour cela j'ai cliqué sur personnes et là j'ai toutes les personnes qui ont cliqué sur j'aime sur ma page et j'ai la liste amis ou pas amis. Je on a le réglage des audiences, donc pour moi c'est toutes les âges. Les applications éventuellement que vous avez installées Moi, j'en ai pas installées. Content de marque, j'en ai pas. Instagram, ben, en fait c'est si jamais vous voulez modifier et si jamais vous avez un compte à Instagram, vous pouvez l'associer. Et à ce moment-là, vous cliquez sur Démarrer, vous mettez votre compte Instagram. Alors, j'espère que je m'en souvenir.